Salut tout le monde et bienvenue dans cette seconde partie où on va s'occuper ici dans notre Flappy Bird Clone de générer en fait les obstacles qui vont être ici des pipes. Mais avant toute chose, on va faire un petit rectificatif sur le player. Pour euh, que le déplacement ici soit un peu plus facile, on va ici réinitialiser tout simplement avant d'appliquer la force. On va reprendre l'origine body et on va mettre la velocity, c'est-à-dire la vitesse. Euh, on va la passer à vecteur 2.0. Pourquoi Parce que euh, ça nous permettra tout simplement, je vais faire un CTRL S, d'appliquer la force et euh, ici de ne pas tenir compte de la descente. Alors, je ne sais pas si je suis bien clair mais on peut voir qu'il y a une, vi une vitesse de descente et ici le mouvement euh, au moment du, du clic va rétablir en fait la, la poussée va partir de zéro et donc le clic va être euh, l'application la, la, du add force va être beaucoup plus euh, régulière et donc euh, la jouabilité va être vraiment améliorée donc ça c'était un petit point qu'il fallait faire voilà, alors on va s'occuper tout de suite euh, je vais apporter deux sprites hein, de, un pipe et je vais mettre un background pour euh, que ce soit un peu plus joli mais avant toute chose je vais créer ici un un folder, un dossier et je vais euh, l'appeler bird et je vais glisser en fait tout euh, ce que j'ai créé dedans pour bien euh, hiérarchiser tout ça. Donc on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler pipe et je vais importer, par un, je vais faire un glisser déposé tout simplement ici de mon pipe pardon dans le dossier pipe et euh, je vais aussi par la même occasion une image de background la glisser dedans voilà, et donc on peut voir ici cette image de background que je vais simplement poser ici dessus, comme la scène est statique et que, je vous avais bien compris que le bird ne se déplace pas, euh, ça pose pas de problème. Par contre, on peut voir que, pour ceux qui débutent, cette image, ce sprite de background, il est ici cache tout parce que j'ai mon bird qui est derrière. Donc tout simplement, ici on a la propriété du sprite, render order and layer, on va le passer à moins 1 pour simplement le positionner tout simplement derrière ce sprite c'est des couches différentes si si je le mets à 0 je suis exactement à la même couche si je le passe à moins 1 je recule d'un cran derrière l'affichage de mon sprite bird qui lui reste sur le layer 0 l'ordre 0 donc c'est parfait alors maintenant on va s'occuper ici de générer les obstacles alors vous avez pu le voir on a des obstacles qui vont être de différents niveaux et qui vont ici euh, arriver de la droite alors pour ce faire je vais créer ici un empty je vais le renommer pipe je vais glisser mon pipe ici alors à peu près à cette hauteur là je vais lui ajouter un box collider 2d pour les collisions donc ça c'est fait et je vais aussi lui ajouter un rigid body 2d voilà, alors on va développer ça, et on va le passer en iskinématique. kinématique. Alors, en iskinématique, kinématique, on peut voir que depuis la version 5.5 Unity, il y a quelques modifications. Ici, au niveau, on avait une case iskinématique, on ne l'a plus, on doit simplement ici body type mettre en kinématique. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir un rigid body qui va nous permettre de détecter la collision avec ici notre bird, et euh, laisser statique en fait, comme vous pouvez le voir au play, euh, ce pipe alors évidemment je vais avoir besoin de deux pipes donc lui je vais le positionner ici un peu avant l'écran je vais faire un CTRLD et ici j'en aurai donc un deuxième je vais le décaler un petit peu vers la droite on va dire comme ça et je vais lui faire faire une rotation sur l'axe X de 180 degrés pour l'inverser en fait tout simplement donc on va essayer de positionner ça le plus judicieusement possible encore une fois là vous aurez compris que ce sera ajusté en fonction du résultat que vous voulez je vais le mettre comme ça et comme ça pour avoir un assez grand écart entre les deux et évidemment on va devoir s'intéresser à un système ensuite pour déplacer de haut en bas ces pipes pour que ce soit un peu plus compliqué parce que sinon ça va toujours être la même chose donc ici euh, j'ai mon pipe du haut donc si je vais le faire je vais mettre pipe underscore haut et ici je vais l'appeler pipe underscore bas. On va prendre ces deux pipes ici on va les mettre en fond de notre empty pipe. Voilà donc ici on a bien ici notre empty pipe alors on peut voir que son centre d'empty est là d'ailleurs donc c'est pas très bien j'aurais pas dû faire ça comme ça donc je vais les ressortir tout simplement. Je vais mettre ici. Mon pipe un peu près au milieu, comme ça, ce sera assez pratique, et je vais les glisser dedans maintenant. Voilà. Ce qui fait que mon petit pipe ici, j'ai bien ici mes pipes qui vont faire ça, en fait. Tout le long du jeu, on va s'amuser à les déplacer ici, euh, de gauche vers la gauche, en fait, en leur donnant, euh, en jouant avec la vélocité, tout simplement, pour leur, leur euh, appliquer une petite force. Alors, maintenant qu'on a ça, on a ce préfab. Ce préfab, il est bien, et on va devoir maintenant créer un script, justement pour euh, bah déplacer euh, ces pipes vers la gauche. Alors, on va faire ça tout de suite. On va tout simplement ici euh, déclarer... Alors, pardon, j'ai fait un script, je vais le supprimer. Et je vais l'appeler... PipeScript. Voilà. On va l'affecter à notre pipe ici, en haut. Et on va éditer ce script. Alors... Premièrement, je vais avoir besoin d'une variable de type public, comme ça elle sera accessible depuis l'inspecteur, qui va être de type int, pardon, qu'on va appeler speed, ça va être la vitesse de déplacement et on va la mettre à 5 pour initialiser. Je vais avoir besoin du start, je vais lancer en fait, alors je vais virer cette méthode-là et épurer un petit peu tout ça. Au niveau du start, je vais maintenant euh, tout simplement appliquer euh, une force vers la gauche. Euh, et pour ça, on va utiliser euh, le rigid body. Donc, on va faire un get component rigid body 2D. Et au lieu d'appliquer une force, on va ajouter une velocity qui est très similaire, mais qui va euh, donner une force qui va être de puissance linéaire, en fait, alors je ne sais pas si je m'explique bien, vers, dans le sens où on le souhaite, et notamment ici, vers la gauche. Donc, ici, on va faire ça, et on va dire que c'est égal à quoi À vecteur de... Right et on va le multiplier tout simplement par speed. Voilà, alors si je fais ça, ça va partir dans le mauvais sens. Je vous ai montré tout à l'heure que c'était vers la droite, là on veut que ça va vers la gauche. Donc on va simplement mettre moins un vecteur de point right, et on va tester tout de suite notre code pour voir si ça fonctionne. Si ce code fonctionne, ici, donc je regarde, ça a bien compilé, mes mais, mais pipes devraient se déplacer vers la gauche au lancement du jeu. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, « Missing... » Alors, oui, parce que tout simplement... Tout simplement, ici, euh, ce n'est pas du tout des « Rigid Body » que je dois mettre sur mes « Pipes » haut et bas. Je vais d'ailleurs les... faire un « Remove ». Je vais mettre ici, euh, au niveau de l'objet « Empty » que j'avais créé, que j'avais renommé « pipe. c'est ici que je vais devoir mettre le « Rigid Body » 2 D » et ici, le passer en « esquinématique. Par contre, ici, au niveau des « Pipes », on va devoir ensuite, on va le voir après... Euh, bon, bien qu'on va le faire tout de suite je pense on va sélectionner les deux pipes et on va lui ajouter un box collider 2D ce qui va nous permettre de détecter la collision comme je l'ai déjà dit avec euh, mon objet bird ici mon, mon player et alors je n'édite pas les colliders parce que par défaut vous pouvez le voir Unity détecte les bords du sprite et il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de les ajuster donc je vais faire play et on va voir si ça fonctionne et on peut voir que j'ai bien ici mes pipes qui se déplacent vers la gauche et évidemment j'en ai que un, j'ai un seul objet pipe qui est ici, donc pour le moment ce qu'on va faire on va glisser ce pipe et on va en faire un préfab, et maintenant je vais supprimer cet objet pipe j'en ai plus besoin alors, on va devoir maintenant créer euh, un système pour justement que ces pipes arrivent, euh, non seulement euh, on va devoir faire varier la hauteur, mais ça on verra dans un second temps, mais on va surtout devoir créer un système pour qu'il soit généré euh, tous les hauts temps de temps pour pouvoir avancer dans le jeu donc je vais créer un nouvel empty et je vais le nommer ici euh, spawner de pipe voilà spawner pipe je vais devoir créer un script que je vais appeler euh, spawner voilà spawner, euh, script, spawner script allez voilà et on va l'affecter maintenant à notre objet spawner de pipe je vais d'ailleurs ici lui mettre une petite étiquette pour qu'on la voit bien et on va le positionner ici à peu près voilà alors, ce script, on va l'éditer. Et on va voir. Alors, reload all. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'on. Euh, comment va-t-on opérer pour faire ça? Alors, évidemment, on va avoir besoin de euh, plusieurs variables publiques. Notamment ici, on va devoir. Euh, alors, attendez que je réfléchisse. Euh, on va avoir besoin d'une variable publique de type gameObject parce que on va devoir spawner notre préfab donc on va faire un public game object et on va appeler ça euh, pipe prefab. Donc on va glisser dedans le préfab qu'on vient de créer pour pouvoir l'instancier à un moment donné et on va créer d'ailleurs une nouvelle euh, variable publique de type float qui va s'appeler « délai », qui va être le délai d'instanciation qu'on va pouvoir régler depuis l'inspecteur. Je vais mettre une flotte par, euh, pour commencer, mais vous doutez bien que tout ça va pouvoir euh, se gérer depuis l'inspecteur. Alors, au niveau du start, ce qu'on va faire, on va utiliser une méthode qui s'appelle « invoke repeating ». Alors, si vous tapez « in », vous voyez, vous avez ici « invoke repeating ». Ce qui va nous permettre, en fait, c'est une méthode qui va nous permettre de répéter une, une, une opération donc une méthode, tous les hauts temps de temps, avec un, un délai, comme un timer pour ceux qui, qui connaissent. Euh, et par exemple, je vais pouvoir ici dire, j'instancie mon préfab pipe toutes les secondes, par exemple, euh, dès le démarrage du jeu. Donc je vais faire ça. Euh, pour le moment, ici, ma méthode n'existe pas. Donc je vais ici l'écrire entre guillemets, je vais l'appeler ensuite euh, spawn pipe. Mon deuxième argument, c'est à partir de quel moment euh, ce, cette méthode, ce, ce, ce spawner, enfin ce, ce invoke-repeating, doit se lancer. Donc on va le faire dès le démarrage du jeu, on va le mettre à 0 flotte. Et après, ça va être le, le, le délai en fait, de répétition. Et donc j'ai créé une variable délai, je vais la mettre ici pour pouvoir justement gérer ça de l'inspecteur. Maintenant, ce que je dois faire, c'est créer cette méthode. Donc je vais prendre ici ça, voilà. Et on va tout simplement maintenant instancier notre game object pipe GameObjectPipePrefab. Et ça va être très simple. On va utiliser la méthode qui s'appelle « instantiate ». Et entre parenthèses, ici, on va mettre le nombre d'objets qui est « pipe prefab ». On va faire un « ctrl s ». On retourne dans « unity ». On regarde au niveau de notre spawner. Ça devrait compiler. Alors, ça ne compile pas. Je vais ici. Voilà, j'ai quelques petits soucis parfois. Ça devrait encore. Voilà, ça compile. Et ici, j'ai bien ici mon pipe préfab qui est apparu. Donc, je vais glisser dedans mon préfab qu'on vient de créer. Voilà. Et ici, mon délai, je vais le laisser à 1. Et on va tester tout de suite ça. On va faire « Play ». Je vais cliquer un peu n'importe où, voilà, et on peut voir que j'ai bien mes pipes qui s'instancient tous les secondes, donc ça fonctionne, évidemment là je peux coller, vous voyez, je n'ai pas géré ça du tout, pour le moment ce n'est pas le problème, mais on peut voir qu'on a bien nos pipes, alors le seul problème c'est qu'il devrait avoir des hauteurs différentes, parce que là ça n'a aucun sens, ce serait très facile, enfin, on peut encore euh, se tromper, mais euh, euh, il faut compliquer un petit peu les choses. Donc on va aller retourner au niveau de notre pipe script qui est au niveau de notre préfab ici, on va l'éditer, et c'est ici qu'on va devoir jouer. On va créer une nouvelle ici euh, variable qui va être de type public. Qui va être de type float qui va être public, pardon, j'inverse toujours mes mots. Et on va l'appeler range tout simplement. Et on va lui mettre deux floats, par exemple, pour tester. On ajustera. C'est justement pour ça qu'on la passe en public. Et donc, au moment de l'instantiation, on va simplement modifier ici la position. Donc on va faire un transform.position euh, de l'objet pipe. On va le déplacer en fait en faisant un égal new vector2 parce qu'on est en 2D. Et ici, au niveau de la position de l'axe X, c'est-à-dire ici, si on voit, je mets mon, mon objet ici, l'axe X, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas ça que je veux modifier, c'est l'axe Y, comme on peut le voir ici. Donc, on va récupérer, en fait, tout simplement le « transform position.x » Lors de la génération, celle-ci, on ne peut pas le bouger, c'est géré par le, la ligne du dessus où on envoie une force vers la gauche. Par contre, c'est avec la transform.position.y qu'on va pouvoir jouer pour plus ou moins monter aléatoirement euh, notre empty en fait, qui contient nos deux pipes. On va le monter ou le descendre. Donc on va faire un moins "-range", donc ici notre float qui est là-haut, et on va le multiplier par une valeur euh, aléatoire qui va être random. Point value. Alors qu'est-ce que c'est cramp -dump Value Vous pouvez voir ici que ça m'indique que ça va me retourner un nombre aléatoire entre 0.0 et 1.0. Donc comme je le multiplie par mon moins range, cette valeur va fluctuer et euh, ça va être assez intéressant. Alors ce sera ajusté en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction du ici de, de vos pipes, de la taille de vos pipes et tout ça. Mais là normalement on peut voir que déjà, j'ai déjà plus du tout les mêmes hauteurs. Alors là je ne gère pas euh, l'écartement vous pouvez voir que je les touche là mais je ne gère pas l'écartement mais ça ça va se jouer au niveau du préfab c'est à dire que si je veux un peu compliquer les choses je vais devoir ici modifier un peu mon préfab prendre mon pipe du bas et par exemple le remonter un petit peu ce qui serait un peu plus judicieux ici et voilà ici par exemple l'écarter un peu je vais faire ici un apply au niveau de mon préfab je vais le ressortir, j'en ai plus besoin. Le fait d'avoir fait Apply, ça a modifié ici mon préfab. Normalement, l'écartement devrait être modifié. On va pouvoir l'ajuster, évidemment, en fonction euh, de la difficulté qu'on veut apporter à notre jeu. Alors, on voir, j'ai touché, pareil, voilà. Mais là, on a bien le système escompté, c'est-à-dire qu'on a bien nos pipes, qui, nos obstacles qui vont être... Euh, Déplacer aléatoirement et on va devoir passer entre deux. Donc voilà, euh, je dirais qu'on a atteint l'objectif de cette partie. C'est pas très compliqué une fois qu'on a bien compris au niveau du, du système mais ici on peut voir qu'on a bien nos pipes qui sont euh, générés. alors évidemment il y a encore pas mal de choses à voir, mais euh, ici on commence à avoir un jeu qui est fonctionnel maintenant dans les prochaines vidéos on va devoir s'occuper encore de pas mal de choses, notamment la collision comme on peut le voir ici mais on va aussi devoir gérer quand notre personnage sort de l'écran, en bas ou en haut c'est aussi perdu euh, et euh, aussi les points et le meilleur score, pourquoi pas gérer le meilleur score, ce serait assez facile à faire, ce que je vous propose de faire dans les prochaines vidéos en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like si vous aimez cette petite série et surtout abonnez-vous c'est le plus important moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette série